il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des, beaucoup de tensions et de, de, de, de choses que vous chercherez à contrôler et que vous n'arriverez pas à contrôler. Euh, L'ambiance du mois sera donnée par le soleil en cancer. Alors déjà, le soleil en cancer, il, il dit que vous n'avez pas la main euh, sur les choses, que vous êtes dans une période où vous êtes obligé d'être plus spectateur qu'acteur. Euh, vous ne pouvez pas euh, agir de manière euh, franche et directe. Hein. Pourtant vous verrez que vous avez Mars dans votre signe, euh, on en parlera tout à l'heure, et que vous aurez envie d'agir. Mais euh, je pense que la raison euh, voudra que euh, vous preniez euh, un petit peu de, de recul, et ça se voit très bien avec euh, l'opposition qui va se se former autour du 8 entre euh, le Soleil et Saturne, justement. sera obligé Vous serez obligé d'être raisonnable, de vous freiner, de, de ne pas euh, chercher à contrôler euh, trop euh, les choses, parce que de toute façon il y a des moments où la vie, s'exprime et la vie veut vous entraîner quelque part, et plus vous luttez contre ce courant, et, et moins ça se passe bien, et plus vous épuisez aussi euh, votre énergie. Donc euh, bon, euh, ce soleil en cancer euh, va pas tellement vous aider, hein, on ne peut pas dire euh, qu'il euh, vous donnera la main. Le soleil va rentrer en lion, hein, dans votre signe, le 23. Donc euh, bon anniversaire, mais euh, c'est la même chose, il va être euh, là cette fois, ça va être la dissonance avec Uranus que vous connaissez bien, hein, qui est vraiment euh, quelque chose qui vous oblige là aussi à subir des décisions ou des, euh, euh, des prises de position euh, qui ne vous conviennent pas. Euh, la meilleure chose à faire hein, avec un aspect d'Uranus, c'est de ne pas résister. Hein? Pourtant, je pense que vous allez essayer de résister et euh, ben, ça va vous coûter cher en énergie. On continue avec bon, votre vie quotidienne, comment ça va se passer, et surtout vos rapports avec votre entourage proche, et, et, et c'est là où, où où vraiment euh, il risque d'y avoir euh, des, des difficultés, euh, euh, il faut savoir que mercure stationne hein, une grande partie, euh, première partie du mois, dans votre premier décan en dissonance avec uranus. Donc c'est là euh, où on voit que vous êtes un petit peu impuissant, comme le dit le soleil en, en, en cancer, euh, parce que vous êtes dans une situation euh, bon, qui provoque des tensions, qui provoquent euh, euh, des fixations, hein. vous avez la pensée qui est fixée sur quelque chose et euh, vous avez du mal à vous débarrasser de ces pensées, et c'est normal parce que vous êtes inquiet, vous êtes inquiet pour votre avenir. Euh, euh, donc euh, il n'y a pas d'autre chose à faire hein, quand il y a un aspect d'Uranus comme ça, qui vous place face à, à quelque chose que vous ne maîtrisez pas et que vous ne contrôlez pas, eh bien c'est de d'essayer d'abord de donner un sens à ce qui se passe, hein, euh, pourquoi ça se passe comme ça, qu est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui vient de vous et de votre euh, d'une difficulté à vous détacher de quelque chose, ou à prendre votre indépendance? Euh, c'est possible, hein, comme il est possible qu'on mette une espèce de. de qu'on vous mette des boulets au pied et que vous ne puissiez plus euh, avancer, que vous soyez euh, d'une certaine manière euh, euh, ou prisonnier ou, ou, ou même rejeté euh, par, euh, par quelqu'un ou par euh, la boîte où, où vous travaillez. Alors peut-être que j'exagère. Et que bon, il y a d'autres planètes dans votre thème qui vont corriger cette tendance. Ne prenez pas les choses au pied de la lettre, s'il vous plaît. Et puis dans sa course, Mercure rétrograde va retourner en Cancer. Donc là, vous serez plus concerné hein, par Mercure avant le mois prochain. Donc euh, simplement, là, il sera question pour votre troisième décan il y aura des discussions à propos d'argent, est-ce qu'on doit acheter tel ou tel truc, est-ce qu'on doit faire telle ou telle dépense, vous vous poserez des questions tant que Mercure sera rétrograde et puis elle reprendra une marche directe le 1er août, et là vous trouverez des solutions, hein? vous ne vous poserez plus de questions. Vos amours maintenant qui sont gérés par Vénus. Et bien Vénus elle va se trouver en Cancer exactement comme le Soleil, donc elle va pas non plus beaucoup vous aider, surtout qu'elle va faire la même chose, c'est-à-dire qu'elle va former une dissonance avec Saturne. Et une dissonance avec Saturne, euh, c'est toujours frustrant, c'est toujours un petit peu pénible, euh, sur le moment, hein, ça va durer 3-4 jours, mais sur le moment eh bien euh, vous vous sentirez impuissant ou alors mal aimé, euh, pas euh, pas apprécié à votre juste valeur, ou alors c'est votre amour-propre hein, qui va en prendre un coup, parce que vous aurez vécu quelque chose de d'un de, petit peu difficile, euh, toujours à cause de mercure. Hein. Donc euh, si vous voulez, cette vénus en, en cancer, euh, bon tant qu'elle sera, ça va être autour du 8, hein, puis ça va durer 4-5 jours, euh, une fois qu'elle aura dépassé euh, ce cet écueil, on va dire. Je pense que vous pourrez peut-être réfléchir, parce que c'est aussi un secteur de réflexion, vous pourrez réfléchir à vos comportements, à, à ce qui vous a amené à, à la situation actuelle, quelle est votre responsabilité là-dedans, euh, on n'est jamais totalement victime il y a une partie de nous qui euh, accepte peut-être d'être victime. Donc c'est ça que vous, vous essayez de trouver hein, et de comprendre surtout. On va maintenant parler de votre forme. Et alors avec Mars dans votre signe tout le mois, il y a euh, au moins deux décans qui vont avoir une forme d'enfer, hein, ou vraiment même vous serez trop en forme, hein, c'est pas pour dire, mais euh, vous aurez trop d'énergie et il faudra absolument la, la, la dépenser, que ce soit dans le sport, que ce soit au travail si vous n'êtes pas en vacances, mais... Euh, et vous prendrez euh, tout naturellement euh, euh, la direction des opérations, hein, que ce soit en vacances en ce qui concerne les distractions, les jeux, enfin tout ce que on fait en vacances, ou au travail, ou euh, même si ce pas euh, vos attributions, eh ben hop, vous prendrez les choses en main parce que vous ne pourrez pas faire autrement. C'est dans votre nature, et Mars va être là pour accentuer votre nature. Maintenant je voudrais en revenir au premier décan qui malheureusement, euh, en même temps que Mercure va être stationnaire et en dissonance avec euh, Uranus, et bien Mars va arriver là-dessus, hein, va croiser Mercure, et alors c'est un peu explosif, je suis désolée de vous dire ça, euh, vous n'arriverez pas à vous retenir, vous direz des choses que peut-être vous ne pensez pas et qui peut-être vont se retourner contre vous, euh, mais bon, vous ne pourrez pas faire autrement. Alors vous pouvez aussi décider, euh, tout d'un coup, brusquement, euh, sans prévenir personne, de changer de direction, hein, de, euh, de faire un virage à 180 degrés. C'est très possible, mais euh, ce sera une décision qui va choquer tout le monde, je vous préviens. Hein, euh, euh, mais c'est pareil, c'est quelque chose que vous ne contrôlerez pas puisqu'il s'agit d'une dissonance entre Mars et Uranus. Donc là, je veux dire, c'est électrique, c'est tendu, et vous ne pouvez euh, retrouver la, la détente qu'en agissant. Hein. Donc euh, je ne vois pas vraiment ce que vous pouvez faire, euh, comment vous pouvez faire autrement. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août bien entendu,